Cette émission vous est présentée par Fiverr. Nous sommes en 1780. Un homme chill, tranquille chez lui, devant Netflix. Normal. J jusque là, euh, ça me paraît véridique. Alors non, <rire> bon, ok, il est pas devant Netflix, il est devant un feu de bois. Bah, C'était le Netflix de l'époque. Exactement. Sache qu'on dit euh, se geler le cul à cause du Moyen-Âge. Parce que le soir, on n'avait qu'un feu à la maison. Du ouais. coup, on se réchauffait de devant. Ouais. Mais du coup, on se gelait le cul derrière. Et du coup, l'expression se geler le cul, ça vient de là. Comme oui, ceux, oui. avoir, avoir chaud au marron. Euh, chaud les oui. marrons, tu vois. Voilà, ok d'accord, ouais. donc c'est la logique quoi, c'est chaud au marron, t'as le qui gèle Exactement. Okay. Bref, le ouais, mec ouais. en 1780, on va dire, allez, il a des chandelles, c'est le soir, il fait nuit, et il lit un livre à la chandelle. Il galère un peu parce que c'est pas hyper facile, mais fond, il lit ouais. un livre à la chandelle. Ouais. Et là tout à coup, sa chandelle s'éteint, okay. et il entend un bruit énorme qui vient de sa cave. Et là il se rend compte que toutes les chandelles qui étaient chez lui se sont éteintes. Oui. Le gars, il a un peu les mouillettes de 1780. Il doit tu pas vois, se dire, tiens, euh, c'est un coup de vent ou un truc dans le genre. Il doit se dire, là, le seigneur qui revient des morts pour venir récolter son dû. <rire> Par exemple. Et du voilà. coup, il descend à la cave. Pour voir ce qui s'est passé, parce que le bruit vient de sa cave. Mmh. Okay. En fait, le monsieur était voisin avec le cimetière des Innocents, qui était un des seuls cimetières dans Paris. Ce cimetière existait depuis 1554. Donc t'imagines, on est en 1780, est en ça fait pas mal de gens, et ouais. le dernier fossoyeur du cimetière affirme que dans sa carrière, dans le cimetière des Innocents, il a enterré 90 000 morts. C'est pas mal, hein C'est pas mal Est-ce que les 90 000 avaient une tombe bah ben non. En 30 ans, il a mis 90 000 morts. Donc, crois-moi, il y avait beaucoup de fausses communes. Et la fausse commune était voisine avec la cave du monsieur. Je vois où ça va. <rire> la fausse commune a craqué. Et quand le monsieur est allé à sa cave, il a juste découvert 30 à 40 cadavres dans toutes sortes de décompositions. Il y avait du squelette, il y avait du... Oh lui, euh, j'ai l'impression de le reconnaître. <rire> oh, lui, ah, il a Guy? fondu. Voilà. Et les gaz des corps en décomposition éteignent les flammes. Oh. Du coup, ça, c'est intéressant. Du coup, le gaz des corps en décomposition ont empli sa cave et sa maison, et donc toutes les bougies se sont éteintes. C'est bien parce que tu m'as dit, ça serait une bonne news un peu spéciale histoire de l'art. Parfait. <rire> Alors là, on n'est pas sur l'histoire de l'art, on est sur l'histoire en tout cas, on oui, est oui. sur l'historique. Bon, et il faut savoir ça. que après cet événement. Cet homme a porté plainte, il a dit, euh, les gars, il euh, y a des morts dans ma cave. Et à Paris, ils se sont dit, peut-être quand même qu'on fasse un truc. Et ils ont créé les catacombes. Donc, ah. ils ont viré le cimetière des innocents. Et tous les os qui ne savaient pas quoi en foutre, ils les ont enterrés dans les catacombes, voilà, c'est comme ça qu'on a créé les Catacombes donc, de Paris et tout ça a été dans le tiré du livre des morts de Guillaume Bailly et Guillaume euh, Coucou, on s'était déjà rencontrés, voilà, c'est Ariel qui m'a offert ce livre, très bonne idée. Et ce, ce qui est ça? bien, c'est que du coup, ben bah, on peut, enfin, quand on est parisien on peut localiser le truc très précisément où ça s'est passé. Exactement, <rire> exactement. Et donc du coup, ça donne une autre dimension à la Bad News, on se dit putain, euh, allez allez voir. Allez euh voir là. les catacombes. Et d'ailleurs, si vous ouvrez une porte dans les catacombes, vous tombez sur la maison euh, De... euh, du, du palefrenier. Exactement. <rires> Chantaguriate, Chantaguriate. Tanchaguriate, chagouri te,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 écrite par Pompoito bien entendu parce que sinon il n'y aurait pas de réaction et hey, de surprise J'ai donc réécrit tout seul ça m'a fait bizarre ça faisait longtemps du euh, coup ça sera d'une qualité un peu moins bonne non je... <rire> ça c'est lui qui le dit à vous de le dire dans les commentaires et là il va regretter je... ma gmail.com ma, <rire> ma gmail.com -gmail pour envoyer des petits mails à Pampoitou et surtout des bad news intéressantes, bien entendu. Et vos bad news personnelles. Je lis tous vos messages, mais j'y réponds pas. On va parler un petit peu de toi, mais avant. Ah En bref, tiré du livre de la mort de Guillaume Bailly. J'ai déjà vu quelque part, je sais ouais, pas où. Est-ce que ce livre, tu l'as pas Du coup, je suis sûr d'avoir des trucs que tu n'as pas lu. Mais tu m'en avais parlé, je crois. Ouais. Avant le générique. Ouais. En bref Nous sommes en Angleterre. Graham est dans sa baignoire. Il est en train de prendre un bain tranquille. Poum, poum épouse et Peut-être qu'il lit un livre, même le même livre que le gars il lisait en 1780, tu vois. Alors, le bain avec des bulles ou pas C'est très important. Euh, les bulles, mais que de temps en temps. Ah, okay. Parce qu'il a mangé mexicain. <rire> et... <rire> Team Bull ou pas <rire> Et donc, euh, il lit son livre tranquille. Et donc, lui, il n'a pas les bougies. Et de nos jours, du coup, il a l'électricité. Graham, en plus, il a le téléphone. En plus. Et Graham se dit je crois que j'en ai un peu marre de la vie. Ok. Mais c'est vrai que j'écoute la radio et qu'elle est branchée sur le secteur. Allez, mmh. il prend la radio et pouf Il commence à s'électrocuter. Poum Les plans sautent. Et là, Graham n'est pas mort. Aïe, enfin, aïe, aïe. Si, il est mort, mais il n'est pas mort. Il est allé chez son médecin traitant. Qui... Et attends, il est allé chez son médecin traitant Oui. Tout seul oui. C'est-à-dire qu'en en fait, il, il est mort, oui. mais il s'est dit, tiens, je vais aller voir mon médecin traitant. Oui. Bonjour docteur, je crois que je suis mort. Oui. Ok. Et le médecin traitant lui a dit, bah non. <rire> <rire> et grave, il a fait, si, parce, parce que, que j'ai jeté un truc électrique dans la baignoire et j'ai été électrocuté, donc je suis mort. Donc, veuillez me déclarer comme mort. <rire> et là, il se retrouve en hôpital psychiatrique. <rire> Étrangement. Non, mais euh, peut-être que ça a vraiment fait griller... Euh, et là, truc. Graham réexplique à tous les médecins qu'il est mort. À quel jour il est mort, à quelle heure il est mort et pourquoi il est mort. Et là, les médecins lui disent « Vous n'êtes pas mort. <rire> »« Ah oui, pourquoi ?»« Parce que vous nous expliquez actuellement <rire> comment vous êtes mort. »« Oui, donc, si vous nous expliquez comment vous êtes mort, vous êtes... »« Mort. Pas mort !» Et Graham n'arrive pas à comprendre qu'il en ouais. qu est envie il en laissait sortir parce qu'il n'est pas dangereux, à part avec lui-même, mais en fait même pas puisqu'il ne va pas chercher à se suicider puisqu'il est déjà persuadé d'être mort. Donc il croit que c'est un ectoplasme ou que... Le mec a passé la plupart de ses journées à traîner dans les cimetières parce qu'il disait aux gens <rire> que c'était sa vraie place. <rire> donc les journées, il errait dans les cimetières en disant bah ouais ouais. Et donc il avait le syndrome de Cotard. Ça a un vrai nom C'est un vrai nom. Alors attention à ne pas, pas confondre seul... avec le syndrome de Cotard. Hein. Pas voilà. du tout, parce que c'est pas la même mort, quoi. L'autre, c'est la petite mort, lui, c'est la grosse mort, quoi. Ouais, ouais. Donc, alors... c'est un, syndrom un syndrome qui perçoit les gens d'être morts. Soit les mecs qui ont le syndrome de Cotard sont persuadés d'être morts ou mm -hmm. d'être immortels. Ah oui. Graham va mieux, car tous les <rire> matins, maintenant, il fait des exercices que les psys lui ont donnés pour se rappeler qu'il est vivant. <rire> Donc, tous les matins, ils lui disent vous, « Vous sentez le pain grillé ?» Oui. Vous, quand vous mangez le pain grillé, vous, vous avez le goût dans la bouche Oui. Donc, vous êtes mort. Vous êtes <rire> pas mort. Voilà, voilà très bien. <rire> Donc, Graham vit une super vie. Voilà, ça, c'était dans le livre de la mort, un super cadeau de Noël euh, pour, pour les gens qui aiment okay. la mort. Ouais. Écoute. Pas Poitou. Oui. Tu as un compte Instagram. Un compte Instagram. Où tu mets plein de petites musiques hyper courtes. Tous les jours, très ouais. rigolote. Enfin, tu nous... Tous les jours, deux fois par semaine, deux, trois fois, voilà. Ouais. Mais tu es ouais. plutôt régulier quand même dans, oui. dans les conneries. Tu as une chaîne YouTube, tu participes à Bad News. Ouais. On, a, on va voir une actu tous les deux à la rentrée. On va juste en parler un petit peu comme ça, mais on va sortir une BD autour de l'univers de Dragon Ball. Tout à fait. Un voilà, univers quoi... que nous affectionnons euh, tous les deux. mutuellement. Voilà. On nous avons coécrit voilà. les blagues. Et j'ai dessiné, ça sera chez Jungle, mais on en reparlera bien sûr dans l'émission. Et t'as eu une bad news perso dernièrement, <rire> mais je pense c'est pas mal quand même d'en parler aux badounettes. Euh, tu t'es retrouvé à l'hosto et c'était chaud. Je me réveille un matin et là j'ouvre le placard pour me prendre un petit prince de lu, et, et je sens un poids et je sens qu'en respirant ça me fait mal. Et là je me dis... Alors, pour ceux qui ont vu Bad News, ils savent que j'ai déjà fait un pneu motorax. Et là, je sais que je suis en train de refaire un pneu motorax. Oui, <rire> la douleur, Donc, le truc qui fait. Voilà. Ok, c'est ça. Voilà, ça, ça okay. c'est les symptômes, je reconnais. Donc, Donc, je me retrouve aux urgences. Ils disent Bon, bah, écoutez, on va vous mettre dans la salle des urgences d'urgence. Oui, oui <rire> voilà, mais c'est que maintenant, il y a deux catégories. <rire> voilà, mais... c'est ouais. ça. On était le samedi, ils ont dit Vous allez être opéré lundi. Et c ça, c'est et... con de faire ça le week-end. Voilà, c'est ça. Les ça, gens ça. sont au golf, les chirurgiens. Donc, le lundi, je me dis Bon, euh, c'est aujourd'hui, quoi. Je vois un mec carré. Allez, on y va! Et je fais, allez, c'est parti. Ouh. Je m'étais préparé mentalement, j'avais pas dormi, j'avais pas pris de petit-déj'. Euh, parce qu'en plus, je devais être transféré d'un hôpital à un autre, parce que cet hôpital-là ne le faisait pas. Donc, il, il commence à m'amener dehors. Et là, il tourne. Et je me dis, ah, on va pas dehors. Et là, il m'amène à un ascenseur, il va au troisième. Je dis, ah, bah, on change pas d'hôpital. Et là, il m'amène, voilà! Et c'était une autre chambre. « Mais je devais être opéré aujourd'hui. »« Ah bah, euh, moi, je sais pas, je suis pas au courant. » Et le médecin qui arrive, je dis « Eh, je devais être opéré aujourd'hui. »« Non, euh, ça s'est pas fait. »« Ok, vous auriez pu me prévenir quand même un petit peu avant que je prenne, par exemple, euh, à manger. <rire> » En gros, ils ont pas de place avant jeudi. On est le lundi. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous renvoyer chez vous. Le mercredi, ils me laissent sortir. Je me suis dit, putain, ils me font sortir alors que le lendemain, j'étais opéré, c'est un peu con. Et donc, rebelote, j'y retourne. Et c'est ce soir-là qui m'est arrivé un truc un peu honteux. Tu peux pas bouger, tu peux pas aller aux toilettes. Donc, du coup, t'as un pistolet, tout ça. C'est ouais. vraiment le truc un peu humiliant. Mais bon, c'est l'hôpital, voilà, on s'y habitue. Ouais. En gros, on vient m'apporter mon dîner. Mais je peux pas bouger, moi, de mon lit. Je peux juste me pencher un petit peu pour manger. Et mon plat, il est posé comme ça, mon truc. Et je cherche le mécanisme et je me dis, ah tiens, il est là. J'appuie sur le truc. Il y a. <rire> Le mécanisme qui permet de renverser la table. Et donc, oh, putain. Je le rattrape au dernier moment. Et je me dis, putain, le dîner a failli valser. Et je, il manque juste euh, les bouteilles d'eau, ça va. Et là, je fais ouf. Et là, je me dis, attends, il manque un autre truc, là. J'appelle l'infirmière. Excusez-moi, oui, je crois que j'ai fait une bêtise. Euh, « J'ai renversé mes bouteilles d'eau, mais j'ai aussi renversé le pistolet. <rire> » ah, Elle dit « Oui, ok, pas de souci. » Donc, elle commence à nettoyer. Et là, je vois une autre infirmière qui rentre. « Bonjour, on vient prendre vos constantes. » Je dis « Super, pendant qu'il y a ma pisse par terre, on vient prendre mes constantes, pas de souci. » Donc, elle se pose là, pendant qu'on nettoie ma pisse à côté. Et au même moment, tu as un chirurgien qui rentre. « Bonjour, monsieur. Alors, on va vous expliquer ce qui va vous arriver demain. »« Et... Euh, C'est de la pisse, <rire> euh, Ok, <rire> Et du Et, coup... » Ils t'ont Et... opéré ouais. Et ça va Ouais, ouais, ouais. Euh... Tête en point, point, un point de tête. Oh là, je n'ai pas. T'es le pourpoint. Ah bah oui Oui oui bien sûr <rire> T'aimes bien la musique Je l'ai pas. Point, point, point, point, point. J'avais préparé un contrepoint. <rire> point de, la semaine. de la semaine. En bref, euh, de David, trouvé sur le National Geographic. En bref ouais. Tu connais Ah oh, oui, oui, oui, oui. oui. C'est le. T'as le... pas le nom J'ai pas le nom, mais. Manekine euh... C'est un porte-bonheur, ça se trouve dans les temples japonais, effectivement, c'est un porte-bonheur à la base. Ouais. Il y a une légende qui dit qu'un noble, lors d'une grande pluie, ne savait pas où s'abriter et a trouvé un arbre, et s'est mis sous l'arbre. Et là, un chat qui était dans un temple, lui a fait... Le noble fait, quoi le chat Et le chat fait... Et le noble fait, oh bah ben le chat veut que j'aille dans le temple, je vais y aller. Et au moment où il est dans le temple, la foudre tombe sur l'arbre et l'arbre brûle, il a été sauvé par le chat. Et de là, il s'est dit, oh, ah alors il faut qu'on fasse des petites figurines de chat pour pouvoir les vendre dans des boules en plastique. Et il a inventé le gachapon. Non, non. Mais euh... <rire> du coup, la légende dit que c'est de là que viennent ces statuettes de Man Manekineko. C'est euh, le même début que l'histoire de Raël. Hein. <rire> <rire> même Sauf mais... que lui, il est allé un peu plus loin. Il y a un, une autre légende qui dit que euh, c'est une vieille dame qui avait besoin de pognon. Dans ses rêves, il y a des chats qui sont venus la voir et qui lui ont dit, miaou miaou, si tu fais de figurines dans notre effigie, tu vas faire plein de pognon. Et la dame, bon, elle a fait « ok », et puis elle a vendu les chatons sur les marchés, elle est devenue riche, et voilà, et ça l'a sorti de la misère. Voilà, ça c'est la deuxième légende. Une question, les chats, pourquoi faut, ils ne le font pas eux-mêmes C'est vrai Voilà, à un moment donné... Tu sais bien que les chats ne font rien par eux-mêmes, il faut que l'humain fasse pour eux. Voilà, ils passent leur temps à fumer des pétards, à sauter au plafond et à jouer au baby-foot. Exactement, c'est ça. Le symbole de la prospérité, c'est le écho mais l'histoire est bien moins jolie que ça. En fait, avant, dans les euh, temples, au Japon, c'était des statues de bonnes grosses bananes, tu vois Avec des paires de noix de coco, euh, tu vois Ah oui, des bites Voilà <rire> Partout voilà. Et quand le Japon, qui était très insulaire, a commencé à s'ouvrir à l'Europe, le gouvernement de l'époque s'est dit, quand même, il y a des Européens qui vont venir, est-ce que c'est bien d'avoir des tubs en pierre un peu partout dans les rues Eh bah, ben, ils auraient pu se dire que, que oui puisque à Rome dans l'Antiquité enfin à Rome à ton à pays à oui il y avait des bites partout, c'était un petit peu la culture. Donc là, c'était un peu plus récent quand même dans notre époque. Et du coup, oui, il a oh, interdit les représentations de sexe en érection dans les temples. D'accord. Et de là, il fallait trouver autre chose. Et c'est devenu les chats qui font comme ça. Donc, maintenant, <rire> chaque fois que vous entrez dans un restaurant, ou vous voyez un temple, où il y a un chat qui fait... Imaginez qu'à la place, là, c'est une bonne grosse tub, quoi. <rire> voilà. Ah, ok, d'accord, d'accord, d'accord. C'est un peu l'histoire de ma vie sexuelle. Et, au début, j'utilisais ma bite, et maintenant, je dors avec un chat. À la tienne. Allez, cocktail Michel, les anecdoteurs, on regarde. Pas vu tonton depuis 10 ans, mon père ne prenait plus le volant. Depuis que Tata, un jour de l'an, lui prédit sa mort en roulant. Ah bon, elle est voyante Il semble qu'elle eut un passé noir, gagnait son pain sur le trottoir. Tonton l'a ramené dans sa hutte. Ah bon, tonton, allez au but est-ce qu'on peut finir l'histoire, s'il vous plaît Merci. On passe. Les vacances dans sa maison Avec mon cousin flippe la nuit Tonton on vient sortir de prison Sa femme a pris un coup de fusil mmh. Merci beaucoup Cocktail Michel. Maintenant, en bref, du petit dévi trouvé sur l'Internet. En bref Regardons une vidéo. Savais-tu comment on se servait réellement des pèses? Non. Et si Non, non. Je suis non. sûr que tu n'as jamais utilisé les pèses de la bonne manière. Non, non, ne me dis pas ça. Me dis pas ça. Et voilà. Non, non, non, non. Cadeau Mais attends, du coup, il faut, il, faut, il, faut, il faut essayer. Bah oui Mais non, mais non. Non, non. Tu fait... ne l'avais jamais fait Non. Comme ça Ouais. Après j'appuie Ouais. Hop. Hop. Ça marche que dalle Eh bien oui, c'est un fake qui a été démenti par la société Pez sur TikTok. Euh, tout le monde s'est enflammé avec ce truc-là. Et je me suis fait avoir cet été, j'en ai acheté plein. J'ai voulu le faire, ça n'a pas marché. Mais Parce que je voulais devoir le faire pour pas que je sois le seul à être con. Mais t'avais l'air sérieux aussi, ah, je oui, me suis dit oui, oui. Temps. Mais, mais moi, dans ma tête, c'était mais c'est impossible. Il y a l'aluminium, il y a le papier par-dessus, tout ça. Comment c'est possible Mais non, en, pêche, disais... en fait, ça serait génial qu'il le fasse. Je suis sûr que c'est faisable. En vrai, c'est faisable Si, si... si... Ben non, c'est pas faisable. C'est pas faisable, parce que comment tu fais pour, euh, pour les faire apparaître ta dedans Ta, à ta gueule. De... Ta gueule. La, oui correction, gueule. Sylvain. la correction Sylvain. Ta la Sylvain. Ta gueule. La magie, c'est okay. de la merde, ça n'existe pas. Bonjour les badounettes Bonjour, mère. Dans la bad news 188, à environ 3 minutes 11, Eleanor contre lui vies et affirme... Nous allons jouer euh, pendant tout l'été, être en quinconce entre Thomas et toi. Voilà. Quinconce, c'est quand il y en a 5 le sens premier, c'est bien ça, cinq éléments, euh, un à chaque coin d'un carré et le dernier au centre, comme sur un dé. Mais si on prolonge le carré par un autre, puis un autre, puis encore un autre, etc., on obtient un rangement en quinconce toujours, comme on ferait avec des pommes dans une cagette, comme on peut voir sur un damier ou avec des briques lors de l'érection d'un mur. Eleanor Davy, un partout. À 7 minutes 30 maintenant, Davy affirme à propos du Heart Attack Grill. Là, les gens y vont pour prendre une crise cardiaque, en fait, tout est gras. Alors, c'est pas manger gras euh, qui rend gras, c'est plutôt manger sucré. On a affaire à un vieux mythe des années 80. L'ennemi, c'est le sucre, une drogue comme les autres. Le gras, c'est la vie. Enfin, le bon, gras, j'entends. Les oméga-3, évitez quand même les oméga-6 et 9, euh, si vous voulez avoir des abdos euh, comme ça. Et surtout, donc, évitez le sucre sous toutes ses formes artificielles. Les fruits, ça va. Et par exemple, les Kinder, euh, vous en prenez un, votre pancréas s'affole, il sécrète à mort de l'insuline pour faire retomber le plus vite possible ce violent pic de glycémie soudain, ça va trop vite, il en sécrète trop parce qu'il n'a rien compris à cette agression, vous passez en hypoglycémie et vous dormez. Et en plus, à force, bah, vous devenez obèse et diabétique. Hein. Et qui est-ce qui paye bah, C'est nous, la hein, sécu. Je vous montre une photo de moi à nu quand même, hein, pour être sûr. dit euh, sur les réseaux, euh, F-R-E-A-K-Y-H-O-D-Y. À 16 minutes 50 maintenant, David demande à Eleanor En gardant ton pantalon, à l'extérieur, tu pourrais te chier. Dans tes brailles On dit braille. Le braille, inventé par Louis, est un système d'écriture qu'on peut sentir notamment avec la pulpe des doigts, parce que ça ressort de la feuille sous forme de petits points, et ça permet aux malvoyants de lire Les brailles, euh, c'est le pantalon d'Astérix Obélix. Allez pas chier dans un bouquin d'aveugle, hein, les pauvres, déjà qui voient rien, euh, marqué. il paraît qu'ils ont les autres sens euh, plus développés. Au revoir les badounettes. Au revoir. Merci beaucoup à Fiverr de nous soutenir encore une fois dans cette émission. Grâce à Fiverr, on a fabriqué un truc que je vais te montrer. Parfois, on n'a pas les moyens de créer quelque chose et on ne connaît pas la bonne personne pour créer quelque chose. Fiverr, c'est un site qui permet de trouver des artistes quand on a une société ou quand on a envie de fabriquer quelque chose, si on a envie de créer un logo pour sa boîte, on peut aller sur Fiverr. Et on a plein de sortes d'artistes. On peut passer une commande directement en ligne via l'appli Fiverr et discuter le contrat avec la personne, payer via Fiverr, donc on est sûr que l'argent va bien être utilisé, qu'on va pas se faire voler la thune, etc. Et après, on reçoit via Fiverr le logo. Moi, je l'ai fait pour plein de trucs, et ça marche très, très bien. Et on l'a fait encore aujourd'hui pour une vidéo. L'idée, c'est de raconter une véritable anecdote de ma vie en mini-dessin animé, ça Se passe en 1998, Alors, en juillet, puisque c'est mon anniversaire. J'ai préparé un méga jeu de piste qui va de la ville d'Annonay à mon village. L'idée c'est qu'ils allaient avec des lampes torches dans un cimetière abandonné, une campagne ardéchoise, et c'était le truc de fin. Je voulais leur faire un peu peur, je sortais de derrière une tombe, mais j'étais déguisé en Batman. La fin de toute la quête qui durait plus de deux heures, c'était. Ah bravo, vous avez sauvé Gotham City! <rire> et après, on faisait <rire> bon anniversaire David. Et était de vie! C'était mon aide de cœur. Arrive 23h euh, minuit à la fin du jeu, il fait nuit, et je suis en train de me déguiser en Batman. Sauf que dans la nuit, on voit des phares, ça ne pouvait être que. Et ils avaient déjà trouvé des et moi j'avais pas prévu qu'ils arrivent aussi oh, vite Du coup je finis ma vie en Batman et ouais, je dis à Rémi Faut pas qu'il me voit en Batman faut se cacher et Rémi va se cacher entre deux containers poubelles c'était la seule cachette et Vous savez que moi je suis en Batman au milieu de cette place de village Il oh, a pas de cachette Et là il y avait un petit trou à côté du pont comme si le mur était cassé et je me dis, dis sautez là, là caché Dans euh, <rire> le trou On est dans le noir Et donc je cours <rire> Et je saute Et là ça a fait Et je sortais des branches dans mon visage ça fait <rire> Et au bout d'un moment j'ai fait <rire> Je suis tombé dans la rivière et <rire> ma tête a été amortie par un caillou Je suis sonné, je sais pas où je suis une lampe torche Super haut C'est Rémi qui fait et je il était déjà à 3 mètres de hauteur. J'ai fait une chute de 3 mètres de hauteur déguisé en Batman. Et j'avais la gueule en sang. L'équipe de mon anniversaire est arrivé. Je <coughs> sors de la voiture et moi je sors en boitant. Mouillé avec du sang au oh. menton Et je fais euh, <coughs> Il est fini le jeu. Ils font... <rire> quelle est l'énigme <coughs> Non mais c'est fini, il faut que j'aille à l'hôpital. Et là il riait <coughs> en disant ah, ah, quelle est l'énigme je... Non non je déconne pas, c'est du vrai. sang <coughs> Je dois aller à l'hôpital. Je suis allé à l'hosto et on m'a mis un plat. Mais j'avais pas besoin de plat. Ils l'ont enlevé après. Mais j'ai eu un mois d'arrêt. J'avais pas travaillé à la mairie d'Anonay alors j'étais content. Vidéo réalisé grâce à <rire> voilà. Donc je rappelle que c'est grâce à Fiverr qu'on a fait ça, que c'est une solution rapide, fiable, parce que tout l'argent est géré directement par la plateforme. Vous pouvez trouver des gens pour vous aider dans votre entreprise, même de vos cadeaux de Noël. Et à savoir que Rob euh, a fait ça en moins d'une semaine. Donc pour dire que euh, même si c'est à la dernière minute, vous pouvez aller sur Fiverr et obtenir quelque chose très rapidement. inscrivez vous sur Fiverr avec le lien qui est a juste en dessous. Rob, il fait tout en 3 heures. N'hésitez pas à lui demander des dessins animés de 25 minutes. Sauf sauf si c'est 20 heures parce qu'il dort. Voilà. Par contre, il va se réveiller 3 heures plus tard. Voilà, donc, pas euh... de souci. Dès 2 heures du mat, il est OP, sa journée commence. C'est le moment de la bagnose du jour, trouvée dans... Le livre de la mort. Putain, ça me dit quelque chose, ce livre. Ouais, Guillaume Bailly, c'est un super, une super idée de cadeau euh, pour Noël. C'est pas Ariel qui te l'a offert Si, pour mon ami. Ah, pour les fêtes de fin d'année 2022, euh, j'avais envie de vous offrir quelque chose de nouveau et le sortir de Bad News. Donc, je me suis dit, hé, hey, et si on faisait...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 Tu demandé d'apporter un instrument Oui. Il est là Oh, ça c'est un Angel kloff Glockenspiel <rire> Ça fait très mal <rire> Ouais, j'en doute pas, j'en doute pas. Est-ce que tu pourrais. T'es pas au courant Alors ouais. j'espère que tu vas s'en faire. Est-ce que tu connais la chanson Il était un petit navire Non. Non. Ah, je sais pas. C'est presque. C'est Bien eh, Sans jamais l'avoir joué hein Bien bien Et du coup tu peux nous faire un peu la voix Ah pff, putain Il était un petit navire Non c'était pas ça. Il était un petit navire. C'était ça Il était un petit navire Il était un petit navire Bien Qui n'a Pardon Oh le radeau de la Méduse. Bien, radeau de la Méduse de de Franck Coppola. Non Géricault. Beaucoup de gens admirent ce tableau au Louvre et sont tous impressionnés par le fait qu'ils ne sachent pas dessiner les pieds, comme tu peux le voir. Ouais ouais c'est il n'y a pas de pied. Il y a pas de pied ou alors ils ont des chaussettes. Ou alors ils sont dans l'eau. Ouais ouais. Voilà. Bon le mec il n'a pas voulu s'emmerder quoi. En gros les pieds il a c'est pas mon truc. Moi je sais faire vraiment les flots. Le, le ciel hyper beau, la musculature, mais les pieds, c'est pas mon truc. Bon, bref, euh, <rire> il est nul en pied, mais surtout, ce tableau est immense. Euh, 7 mètres de haut pour 4 mètres de large. 7 mètres de haut pour 4 mètres de large Ça veut dire qu'il est plus étendu sur la hauteur que sur la largeur Non, pas du tout, c'est l'inverse. D'accord, ok. Alors, connais-tu l'histoire du Radeau de la Méduse Un peu, oui. Okay. J'ai lu l'histoire dans ce livre, bien entendu. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a toujours eu des problèmes à cause des pistons dans le monde entier. Il y a toujours un mec qui dit, bon... C'est mon fils. Il est peut-être moins doué que l'autre gars qui a plein de diplômes. Mais quoi, il va pas faire couler la boîte? Eh bah si. Eh <rire> bah là. Le radeau de la Méduse. Il a fait couler la boîte. Il a fait couler la boîte. <rire> C'est quatre pas, bateaux euh... quittent la France, ouais. dont la Méduse, pour aller se battre au comptoir du Sénégal, pour reprendre le comptoir du Sénégal aux Britanniques. Et le capitaine de la Méduse, qui s'appelle Hugues Duroy de Chaumaret, Et le mec, il était marin, mais ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas dirigé un seul bateau. Et en fait, il avait aidé un mec au gouvernement à accéder au pouvoir. Et bon, bah, il était dans les petits papiers, et le gars s'est dit quand même, ça fait longtemps qu'il ne bosse pas, on va lui donner un bateau. Et le gars fait « Ouais Un bateau !» Et sont... <rire> ils sont partis. Il y avait 400 personnes sur ce bateau. Il est parti pour la guerre de la France. Et il y a un moment, les marins, ils ont dit « Là où on passe, il y a souvent il y a des bancs de sable et d'habitude, les capitaines ne nous font pas passer par là. » Et Hugues, il a fait « Euh... Croyez-moi... » Ça fait 25 ans que j'ai pas conduit de bateau. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on n'avance plus Bah Le bateau il est bloqué sur un banc de sable. Mais non, mais ça fait pas ça dans Sea of Thieves. Dans <rire> bah Sea of Thieves, quand on conduit un bateau, qu'on voit un banc de sable, c'est un tremplin, on saute. Et ben... et ben... GTA Eh ben bah non. Bateau bloqué. Ils sont à 60 bornes de toute terre ferme. Donc, plus moyen de faire bouger le bateau. Alors, pour alléger, ils cassent un peu le bateau. Ils fabriquent un radeau immense. Ah ouais. sur lequel on peut mettre 150 marins. Ils mettent toutes les vivres pour alléger le bateau sur le truc. Tous les tonneaux d'eau, les tonneaux de pinard, la bouffe et tout ça. Sauf que le bateau, il est bloqué complètement. Le bateau, il ne peut pas sortir. Donc, à un moment, le capitaine, qui est hyper malin quand même, <rire> parce que 25 ans, malin. ça avoir été... Euh, voilà, il dit, on va prendre des barques, on va accrocher le radeau de la méduse à des cordes reliées à nos barques. Et nous, on va ramer et on va faire 60 bornes. Ils ont inventé le, le kitesurf, le, le truc... Euh... Le remorquage le, aussi, le remor... on peut dire. Voilà, <rire> ouais. c'est dingue. Sauf que, avec des rames, le truc, il est méga lourd. Il, fait ch... il y a 150 bonhommes dessus, donc crois-moi, c'est un peu gros. Et puis, au bout d'un moment, ils galèrent. Les mecs sont crevés au milieu de la mer et tout ça. Et sur le radeau, les gens commencent à se taper, à se bastonner. Et ils <rire> commencent à hurler et à engueuler le capitaine en disant « connard, tu vas crever !» et tout. Et là, le capitaine, il a une super idée. Il dit... On va couper les cordes. <rire> oui. Du coup, <rire> les barques s'en vont et ah reste voilà, au milieu de la mer, magnifique. le radeau de la méduse. Mais voilà, c'est pour ça, n'insultez pas les gens. Hein, ben non, euh, voilà. Voilà. autre chose amusante, vu qu'il y a eu de la houle, etc., qu'il y a eu des vagues, mm. les tonneaux d'eau potable ont coulé et il ne restait plus que les tonneaux de pinard. Ah ça veut euh... dire que, pour ne pas mourir de soif, ils ont tous été complètement bourrés. Donc, on avait 150 mecs qui crevaient de faim, qui étaient avinés au dernier degré. Mm -hmm avec des marins, mais aussi des nobles qui avaient des armes à feu. Et donc, il y a commencé à avoir des clans. Les mecs ont commencé à se tirer les uns sur les autres. Et c'est là qu'effectivement, ayant enfin et étant complètement bourrés, ils ont commencé à manger les un autres. Un McDo. Sauf que là, c'était un McDo, Un maringo. Un, un, un maringo. <rire> un, <marindo, rire> un, un macrin. Un macrin. <rire> à emporter. Voilà, du coup, cannibalisme. Ne demandez euh, pas de menu, enfant. À savoir qu'il y a eu 15 survivants. Maintenant, quand vous allez voir le tableau, pensez à ça. Et mais maintenant, ils n'ont pas l'air forcément ravis hein, euh, sur le radeau, hein. Non Sur le tableau déjà. Non, non, clairement pas. Et là, ils sont plus de 15. Alors, à mon je, avis, tu à, les as comptés à mon avis, le radeau, en fait, il faut savoir que le radeau devait être plus grand parce que 150 personnes là-dessus, moi, j'y crois pas. Mais maintenant, j'aimerais qu'on termine avec la véritable chanson. Je sais pas si je te donne la chanson, si tu peux la chanter en faisant le truc ou pas, si c'est compliqué. Alors, on sent... parce que j'ai essayé tout à l'heure, pas facile, hein. Non, c'est pas facile. Il était un petit navire, il était un, il était un petit navire, qui, qui n'avait ja, ja, jamais navigué, qui n'avait ja, ja, jamais, jamais navigué. Oui oui. oui oh, oui. Ah oui. Oh, oui. Non, ah Non. Ohé, ohé Non Ohé, ohé Ouais, voilà. Et les paroles ont été réécrites, puisque ah. les premières paroles de cette chanson étaient ensuite, après ce que tu viens de chanter, Ohé, ohé, matelot navigue sur les flots. Ouais. Ohé, ohé, matelot navigue sur les flots. Il est parti pour un long voyage sur la mer mais, mais, Méditerranée. Ohé, ohé, ohé. Oh ohé. La Au la bout la. de 5 à 6 semaines, les vivres 20 20 vart manquer. manqué. Ohé, ohé Ah oui, bah oui, ça, ça je la connaissais, cette On bien. tira à la à courte le... paille pour savoir qui, qui, qui sera, sera mangé. mangé, ohé, ohé. Le sort tomba sur, sur le plus jeune qui n'avait ja, ja, jamais navigué, ohé, ohé, ohé. On cherche alors à quelle sauce yes. le pauvre enfant, enfant, sera mangé, ohé, ohé. ohé. L'un voulait qu'on le mit à frire, l'autre voulait en fricasser, ohé, ohé. Voilà, c'était une belle chanson finalement. Mais je, je euh, cette chanson, non censuré, je l'écoutais quand j'étais petit. Il y avait un album avec les vraies paroles. Mais non Mais si mais Une si, chanson si. sur le cannibalisme Mais oui C'était comme ça. Il y avait un album de contine pour enfants. Je l'avais et cette chanson, elle était en entière, non censurée, voilà, quoi. mais avec d'autres, même avec euh, la mère Michel, avec l'autre qui a bouffé son chat et tout. Oui, mais là, ça, tout le monde le sait que la mère Michel elle a mangé son, non, elle a bouffé son chat. Non, elle a pas bouffé son chat. C'est le père le elle perdu qui lui. Elle a son l'a vendu, qui, qui, qui l'a ouais. vendu pour qu'il soit bouffé ou je sais plus quoi. Déjà, c'est un certain level quand t'es oui, petit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand t'es petit, forcément, tu réfléchis pas forcément à ce genre. là mais non. À ce genre de truc, t'écoutes et tu fais. Finalement, enfant, on est tous des Poutines en impuissance. Alors, il faut que tu m'expliques. Je vous rappelle que news a un Patreon, <rire> a un Tipeee, que vous pouvez aussi acheter ce genre de choses, par exemple. Il y a aussi des dessins. Hein, euh, vous pouvez euh, aller sur euh, lesdessinateurs.com pour m'acheter des dessins. Pour Noël, c'est une super idée de cadeau, un hein, dessin original de Devi Morier. Non Oui ou pas Oui Vous pouvez aller sur Fiverr aussi pour pouvoir, euh, bah, pourquoi pas, demander une chanson originale d'amour à Pam euh, par exemple. Il y a aussi d'autres artistes. Il y a Rob qui vous peut offrir une animation de votre... « Plus Belle chute déguisée en Batman, par exemple, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'était une histoire vraie. Hein. Bah, ça n'aurait euh, pas d'intérêt si c'était. Euh, non, ça n'aurait aucun intérêt, effectivement. <rire> Merci beaucoup à Fiverr de nous avoir soutenus dans cette émission. Merci beaucoup, euh, Pampoitou, de m'aider à faire Bad News depuis un an maintenant. C'est notre Aniv, finalement. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. On se retrouve la semaine prochaine avec notre invité, Lélé. Alors, comment je dis euh, la, la, la, la présentatrice du journal du art On peut dire ça on peut dire ça, à bientôt